et va y rester jusqu'au 11 mai. Durant le passage de Mercure dans cette maison, vous pourriez avoir quelques insatisfactions au niveau du travail ou la description de vos tâches. Vous aurez ce sentiment que vous pouvez faire plus et accomplir davantage des tâches qui seraient encore plus intellectuelles plutôt que routinières. Vous voudriez avoir une certaine diversification de tâches qui pourraient vous offrir le plaisir d'accomplissement et la motivation pour vous lever le matin pour aller au travail. Certains d'entre vous pourraient commencer des démarches de recherche d'un autre emploi et certains autres euh, pourraient appliquer dans la même compagnie pour un poste qui serait plus satisfaisant, satisfaisant au niveau des tâches. Concernant les prévisions quotidiennes, lundi, la Lune sera dans les Gémeaux, votre onzième maison. Les plus chanceux seront les Gémeaux Verso Balance, les moins chanceux les Cancers, et vous, vous êtes ici, cher Lion. Donc, la Lune, lundi, sera dans votre onzième maison. Bien que les circonstances ne nous le permettent pas, mais vous allez avoir un désir criant de socialiser de briser les obstacles et les barrières pour être avec les autres. Vous aurez une forte envie de communiquer avec les autres, partager vos sentiments et vos émotions et faire des activités de groupe. Soyez créatif et essayez de satisfaire ce désir soit en communiquant sur Zoom ou tout simplement par téléphone. Vous pourriez avoir créé, euh, créé des... Euh, vous pourriez aussi pardon, créer des activités très amusantes avec les membres de votre famille. Mardi et mercredi, la Lune sera dans le Cancer, votre douzième maison. Les plus chanceux seront les cancers, poissons, scorpions, et les moins chanceux, vous, chers lions. Donc, ça va être une période qui ne serait pas convenable que pour focaliser sur faire votre travail dans les coulisses. Les rencontres, les négociations et les entrevues ne sont pas vraiment favorisées par les énergies de cette période. Il faut éviter les confrontations et les tensions. Par contre, toute cette semaine, surtout cette période, favorisera le travail créatif, surtout au niveau des films, des caméras, la, produc la production des, des vidéos, mais aussi le travail caritatif serait favorisé par les énergies de cette période. Jeudi et vendredi, la Lune sera dans votre signe. Évidemment, les plus chanceux seront vous, cher Lion, les Béliers et les Sagittaires. Bien que vous serez pro protégés par l'énergie de la Lune, dans votre signe, mais il y a des aspects délicats durant cette période, des aspects que la Lune forme avec plusieurs autres planètes qui font de cette période très délicate, presque pour tous les signes. Mais au moins, vous, vous avez la Lune dans votre signe, ce qui allège la pression pour vous. Je dois vous avertir d'une certaine impulsivité au niveau de la parole soit de votre part ou de la part des autres. Cette impulsivité au niveau des réactions pourrait perturber la tranquillité de cette période. Donc la patience sera requise. Samedi et dimanche, la lune sera dans la Vierge, votre deuxième maison. Les plus chanceux seront les Vierges, Taureau, Capricornes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 Surtout dans le domaine des ventes, vous pourriez faire des revenus supplémentaires. Votre forte créativité vous permet de donner une forme tangible à votre imagination aussi. Parce que la créativité durant toute cette semaine sera en éveil. Alors si vous travaillez dans le domaine de l'art, toute cette semaine serait le bon moment pour amorcer un projet créatif.